Yeah. Yeah. Oh, non, non, non. Ok ici c'est nos Nous on vise le sommet yeah. mm, mm, Allez mm, toujours mm, plus mm, loin yeah. Est-ce no yeah. -E yeah. sont sur le beat oh, yeah. Yeah. Yeah. Ok ça. On veut aller plus loin Parce qu'on vise qu le, le haut, haut. Yeah. On vise le, le haut, haut. Yeah. On vise le haut Jusqu'à trouver son soleil, allez plus loin, jusqu'à trouver son étoile, allez plus loin, jusqu'à trouver son soleil, allez plus loin, jusqu'à trouver son étoile. Ne te traîne pas dans la boue, mets-toi debout yeah. Relève la tête, te regarde devant Fais un pas, yeah. ici va Pour aller en avant, aller le désespoir Crois en toi, encore une fois yeah. Sois pas un pareil, mais moi je veux que tu rêves Viens pas me dire que t'as pas retrouvé ton soleil Je vais que plus loin, loin que ça Ne pas chercher le mauvais yeah. chemin, ailleurs yeah. te faut seulement yeah. me tendre la main On Mon et le fer ici on soit croit tous en enfer ici La vie nous joue un mauvais tour ici Oh ouais. La vie est trop macabre par ici On se croit tous dans la survie ici Alors on embrasse la vie sans souci Mais on n'est pas condamné Mais à vivre le mauvais sort. J'ai de l'or à l'horizon Mon soleil Mon soleil J'espère, alors je reste pépère, pépère, pépère. Pépère. Tu vois mon diamant dans le noir. Mon étoile, mon étoile. Mon étoile. Plus loin. Yeah. Yeah. Yeah. ne reste pas au tenir, Relève-toi, vise-moi que le coup donné. On n'est pas condamné à toujours vivre le mauvais sort, mais plutôt raisonné. La réussite, elle te cause le fort. Sois brave comme un pompier. La vie est un défi il suffit seulement, yeah. Je le relever, aller plus loin, jusqu'à trouver son soleil, aller plus loin, jusqu'à trouver son étoile, aller plus loin, jusqu'à trouver son soleil, aller plus loin, jusqu'à trouver, jusqu trouver son étoile, aller plus loin. Jusqu'à trouver son soleil, aller plus loin, jusqu'à trouver son étoile.